Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis près d'un mois, une cinquantaine de mineurs non accompagnés, déboutés de leur demande initiale de reconnaissance en minorité, vivent sous des tentes. Ils sont soutenus et accompagnés par des, associ des associations et des bénévoles du quartier dans le 4e arrondissement de Lyon. Leur situation est directement issue de la fin de la prise en charge inconditionnelle des MNA, mise en place d'octobre 2020 à mai 2021. Nous saluons l'initiative du maire de Lyon de la mise à l'abri d'une partie d'entre eux. Lyon a en effet une longue tradition de charité et d'accompagnement des enfants, des enfants abandonnés. Mais c'est la révolution de 1789 et notamment les décrets de 1793 qui font de la protection de l'enfance une véritable politique publique nationale et universelle. Ce sont ces principes que nous retrouvons après la seconde guerre mondiale à travers la création de l'aide sociale à l'enfance, puis la délégation au département. Oui, la protection de l'enfance est un service public universel et inconditionnel. Les jeunes mineurs placés pour raisons judiciaires, les pupilles de l'État, les mineurs non accompagnés, sont pris en charge et soutenus par des professionnels qui font face chaque jour à des situations sociales et psychologiques difficiles, rendues extrêmes par les conditions de la pandémie de Covid. Nous tenons aujourd'hui à saluer leur travail, leur implication au quotidien, et dire devant notre Assemblée combien ils sont indispensables pour le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Le groupe Métropole en commun soutient toutes les démarches qui vont dans le sens d'un meilleur accueil des mineurs d'en accompagner, comme c'est le cas avec la création d'hébergements au sein de la station, ou encore l'accueil inconditionnel par notre collectivité, la seule en France, pendant la période Covid. Vous comprendrez que nous regrettons que la fin de cet accueil inconditionnel n'ait pas donné lieu en amont à de nouvelles solutions pour éviter de voir à nouveau des jeunes à la rue en attente d'une décision du juge quant à leur minorité. Là aussi, l'État a un rôle déterminant, et la Préfecture tout particulièrement. Nous soutenons de toutes nos forces la création d'une nouvelle station d'hébergement, tant les besoins sont importants sur la métropole. La loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfance, vise à garantir au MNA les mêmes droits qu'à tout autre enfant présent sur le territoire, rappelant ainsi que ces mineurs relèvent bien de la prise en charge de droits communs, qu'est la protection de l'enfance, et non des services de l'immigration alors qu'au niveau national, 5% de tous les enfants pris en charge par l'ASE sont hébergés à l'hôtel, contre 28% pour les mineurs non, non accompagnés, les étrangers, qu'en est-il sur notre métropole Nous souhaitons vérifier que nous ne pratiquons pas à notre insu un traitement différencié des MNA par rapport aux enfants de nationalité française. Quelles que soient les politiques mises en place, au niveau national et local, le parcours de migration d'un enfant mineur dure plus de 3 ans, dans des conditions de violence extrêmes, qu'on ne nous parle pas d'appel d'air, en cas de politique d'accueil favorable. Il s'agit juste d'humanisme face aux migrations provoquées par les guerres et les catastrophes écologiques qui s'annoncent. Il s'agit de respect du droit international européen, mais national aussi. Et pourtant, nous observons sur notre métropole la baisse continue de la proportion des enfants reconnus mineurs en première évaluation, moins 10% en 2019, moins 20% en 2020. Et il semblerait que pour le premier trimestre 2021, il n'y ait plus que 16% d'enfants reconnus mineurs lors de la première évaluation, les 84 autres restants sont déclarés majeurs et entament pour la plupart une procédure en reconnaissance de minorité. Certains sont passés par la station et en fin de procédure, 80% d'entre eux ont été reconnus mineurs. Il semble donc qu'il y ait un problème dans le parcours de première évaluation qui engendre d'ailleurs des squats comme dans le square du général Gustave Ferry à la Croix-Rousse. Malgré nos demandes réitérées, nous n'avons pas reçu communication de la convention entre la métropole et le délégataire chargé de la première évaluation, mais seulement un cahier des charges d'appel d'offres datant de 2018 et ne prenant pas en compte les arrêtés de 2019, qui pourtant précisent les conditions réglementaires de l'évaluation en minorité. Nous avons également des témoignages de jeunes qui démontrent qu'ils n'ont pas été mis à l'abri durant cinq jours, mais ont été évalués pendant les 24 premières heures de mise à l'abri et remis à la rue aussitôt. Les conditions d'interprétariat laissent également à désirer. Face à ce constat, le groupe Métropole en commun et au vu de l'urgence demande un audit complet de ce parcours d'évaluation, aussi bien chez le, gataire, chez le délégataire que dans nos services. Quelles sont les modalités réelles de refus de reconnaissance en minorité L'évaluation porte-t-elle uniquement sur la possession de papier d'identité par le jeune quand on sait que la plupart n'ont pas été déclarés à leur naissance dans leur pays d'origine ou que certaines situations de guerre, comme au Mali ou au Burkina Faso, rendent les démarches extrêmement difficiles Qu'en est-il de la pluridisciplinarité des évaluateurs Pratiquons encore les tests osseux dont le peu de fiabilité est désormais établi. Nous avons le pouvoir et la capacité de prendre en charge convenablement ces enfants et ces adolescents, certes vulnérables, mais aux ressources étonnantes et réelles qui ne demandent qu'être déployées. Cette compétence dépend uniquement de choix politiques pour notre avenir et le leur. Je vous remercie.